Salut la Pixie Army J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et tout d'abord, je vous souhaite une très très bonne année, puisque bah, c'est ma première vidéo de l'année 2020, une vidéo que j'avais très envie de tourner, puisqu'on va parler de nouveautés Disney+, des dernières découvertes que j'ai pu faire. Et juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous signaler que j'ai acheté un nouveau micro, donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire si vous préférez ce son-là à celui d'avant, puisqu'avant c'était un peu la galère, j'avais euh, du coup mon téléphone portable sur le rebord de mon ancienne chaise, il y avait des frottements, enfin... Moi ça me perturbait beaucoup mais je sais pas euh, si pour vous ce sera mieux ou pas donc n'hésitez pas à me faire un retour puisque c'est la première fois que je l'utilise. Et donc bien évidemment pour commencer cette vidéo je suis obligée de vous parler de Saul, le dernier Pixar qui est sorti du coup le 25 décembre sur Disney+. Il devait sortir au cinéma depuis bien longtemps, ça fait partie des films que j'attendais avec grande impatience mais bon bah malheureusement on connaît tous la situation actuelle. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Pixar Donc pour ceux qui ne savent pas trop euh, de quoi ça parle, ça va être compliqué pour moi d'expliquer dans le détail sans spoiler puisque bah, vous savez que je fais toujours des critiques sans spoiler. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, on suit euh, le personnage de Joe Gardner qui est en fait un professeur de musique qui est passionné par le jazz et qui rêve donc du coup de pouvoir faire un concert. L'occasion va se présenter, mais disons qu'il va se retrouver dans une situation qui va l'empêcher de mener à bien sa mission. Mais euh, c'est un personnage qui est très déterminé et qui sera prêt à tout pour réussir malgré tout. C'est un film dont on entend énormément de bien sur les réseaux sociaux. Euh, les gens disent que c'est un chef dœuvre que c'est un film qui est génial. Et moi-même j'avais beaucoup d'attentes dessus. Pour moi c'était vraiment le descendant de Vice Versa puisque bah, Vice Versa aborde le thème bah, du coup de l'intérieur du cerveau, des émotions, etc. Là, ça aborde plutôt l'idée de l'âme et des passions. Donc pour moi, c'était un peu une continuité, sachant que c'est aussi fait par Pete Doctor. Donc je m'attendais à un truc un peu dans le même esprit. Et j'ai été un petit peu déçue à ce niveau-là, parce que je trouve justement que ce monde intérieur euh, qu'on nous montre dans le film... Et pas aussi bien exploité et du coup j'ai trouvé l'idée euh, de l'histoire très belle et je me suis beaucoup attachée au personnage de Joe Gardner mais j'ai trouvé du coup que le fil conducteur était un peu confus et ça m'a perdu à certains moments et c'est peut-être ce qui m'a manqué pour avoir ce degré d'émotion de, et ce côté où je me dis que bah voilà c'est un Pixar inoubliable qui va marquer ma vie à tout jamais Là j'ai même pas pleuré, ce qui est quand même assez rare pour moi sur des Pixar un peu émouvants comme ça. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire, ne serait-ce que sur le quartier des personnalités, je m'attendais à un peu plus à comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette espèce de pavillon où on voit les petites âmes en rentrée. Euh, je pense qu'il y avait quand même quelque chose euh, à pousser d'un peu plus loin que je n'ai pas retrouvé dans ce film. J'ai beaucoup aimé le personnage de Joe Gardner, je trouve que c'est un personnage auquel on peut assez facilement s'identifier, un personnage qui est très déterminé euh, et qui a une véritable évolution tout au long du film. Par contre j'ai pas complètement adhéré à la voix d'Omarcy pour ce personnage, je trouvais qu'à certains moments ça manquait un petit peu de profondeur, qu'il euh, y avait pas assez de nuances dans la voix et du coup ça donnait un personnage qui était pas si expressif alors que pourtant il avait toutes les raisons de l'être. Par contre j'ai beaucoup aimé le personnage de 22, ses remises en question... Euh, sa profondeur et ce qu'elle nous transmet. C'est un personnage qui est assez vif et pour le coup là j'ai adoré la voix française, je crois que c'est Camille Cotin si je me trompe pas. C'est un personnage qui est assez atypique mais qui a pourtant beaucoup à nous apprendre, qui est plein d'humour et qui apporte vraiment une bonne dose de peps à ce film. Et j'ai également aussi beaucoup aimé la participation de Ramsey, qui a un personnage assez loufoque et je trouve que sa voix elle colle plutôt bien. Donc ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'esthétique de certains plans et je pense principalement aux plans euh, un peu astral, etc., cosmique, mais aussi à la réalité. Pour moi, c'est vraiment le Pixar le plus beau visuellement possible. Au niveau de la réalité, je trouve qu'il y a un travail sur la lumière, sur les personnages, et même le cara design du coup, bah, l'esthétique des personnages est vraiment très bien faite, on a des, des physiques qui sont très différents les uns des autres et ça je trouve ça merveilleux et je trouve que ça présage que du bon pour les prochains Pixar. Il y a un autre petit détail que j'ai beaucoup aimé aussi qui a été relevé d'ailleurs par Tonton Pixie rendons à César ce qui appartient à César pour lui le film a été écrit un peu comme une partition de jazz puisque bah, le jazz est vraiment un élément central du film et moi je pensais d'ailleurs que le film parlait encore plus de ça en fait, de musique. C'est pour ça qu'on a ces petites notes de musique qui passent par-ci par-là, et c'est ce qui expliquerait en fait ce côté pas si linéaire du film. Ça en fait un film Pixar Très différent, qui a encore une identité qui est très particulière. Par contre, j'ai pas été particulièrement emballée par la bande sonore. C'est la première fois que vraiment la bande sonore d'un film Pixar me hype pas particulièrement. Et comme vous pouvez le voir, mon avis sur Saul est un petit peu mitigé dans le sens où j'ai beaucoup aimé l'idée euh, qui y a derrière ce film. J'ai beaucoup aimé les messages qui sont délivrés. J'ai beaucoup aimé toute la dimension créative qui s'en dégage. Et visuellement, je trouve que c'est une pépite. Mais honnêtement, il m'a manqué vraiment quelque chose. Je pense que ça méritait d'aller encore plus en profondeur à mon sens et autre petite chose qui m'a dérangée et encore une fois je ne rentre pas dans le détail parce que sinon je spoil mais on est sur une fin assez ouverte qui est très libre d'interprétation je trouve et moi j'aurais aimé en savoir plus alors j'espère qu'on aura un jour un court métrage ou quelque chose qui nous permettra euh, bah, d'aller encore plus loin mais là euh, du coup je suis un petit peu restée sur ma fin. Je vais d'ailleurs vous parler également du court métrage qui était associé à Saul qui s'appelle Le Terrier et c'est un court-métrage que j'ai trouvé très mignon qui est également disponible sur Disney donc en fait c'est un petit lapin qui cherche à créer sa petite maison et qui trouve pas d'espace pour le faire j'ai beaucoup aimé déjà le, le design qui est très mignon ça fait un peu conte d'enfant j'ai trouvé que les, le message passait très très bien et on s'attache assez facilement à ce petit personnage qui est juste trop mignon. Donc ouais je peux dire que j'ai été assez conquise et vraiment je vous le recommande la Pixie Army. Il dure quelques minutes mais il est à voir et il n'y a pas de dialogue. Donc tout est vraiment visuel et je trouve que quand on a des courts métrages comme ça où vraiment il n'y a aucun dialogue, aucun échange, on comprend encore plus le message du film qui est assez universel et qui est très mignon. Je vais continuer avec une série que j'attendais avec impatience et qui m'a énormément déçu. il s'agit euh, des Muppets, la nouvelle version qui est sortie en novembre si je ne dis pas de bêtises et alors il faut savoir que moi je suis une grande fan des Muppets j'adore les films euh, que j'ai regardés depuis ma plus tendre enfance et il euh, y a une série Muppets dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos Disney+, que j'aime beaucoup, qui est très drôle et très adulte, mais alors là je sais pas ce qu'ils ont fait ils ont chié dans la colle pour rester polis, mais là, franchement, il y a un problème. Euh, je pense qu'ils ont voulu trop moderniser le concept, et du coup, ils ont voulu proposer plein, plein de petites pastilles humoristiques euh, très modernes, sauf que bah je trouve que ça colle pas du tout. Euh, ça part dans tous les sens, on comprend pas ce qui se passe. Et les personnages sont un peu horripilants, et enfin, vraiment, genre, j'ai pas compris. J'espère vraiment qu'ils <rire> qu vont se ressaisir et nous proposer d'autres choses sur les meupettes, parce que là, enfin euh, en tout cas, de mon côté, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais je comprends pas l'objectif. J'ai l'impression de voir les Muppets sur Youtube, c'est très survolté, c'est très rapide, mais franchement, moi j'ai pas du tout accroché. On va parler d'une autre série qui colle un petit peu du coup au début de cette vidéo, donc ça rien que dans le titre, il y avait tout pour me plaire, des coulisses et du Pixar c'est une série qui est assez courte avec de très courts épisodes qui nous montrent euh, les différents métiers chez Pixar et qui prend en témoignage certains réalisateurs, membres des équipes et il est relié à certains films alors j'ai pas vu celui sur Saul parce qu'à l'époque je voulais pas me spoil, euh, du coup ça veut dire qu'il m'en reste encore un à découvrir et j'avais adoré découvrir un petit peu les personnes qui se cachent en fait derrière les coulisses Pixar et des rôles dont on n'a pas souvent entendu parler il y a notamment un épisode en particulier qui m'a marqué où on a une femme qui nous explique en fait comment est-ce qu'elle agit sur la parité dans les films Disney Pixar et elle a développé du coup tout un outil qui permet un petit peu euh, de faire en sorte que tout le monde soit représenté et c'est bête mais j'avais jamais pensé qu'il y avait ça dans les studios Pixar donc euh, plutôt contente d'avoir découvert cette petite surprise je pense que c'est une série qui mérite d'être renouvelée à mon avis ce sera très certainement le cas euh, les épisodes sont plutôt courts, <rire> un peu trop d'ailleurs à mon goût mais euh, c'est vraiment une bonne surprise donc si vous aimez les studios Pixar si vous aimez voir un peu ce qui se cache derrière les coulisses ça se regarde très très vite mais c'est vraiment cool alors là je vais vous parler d'un film dont je suis pas sûre que j'ai déjà parlé sur Youtube mais que j'avais déjà vu par le passé, il s'agit Dose avec James Franco, par contre la, la petite surprise que j'ai eue grâce à Disney+, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous regardez un film, vous avez les bonus qui y sont associés, et là on a un documentaire en fait sur bah, comment a été réalisé le film, avec James Franco qui nous explique tout, et j'ai adoré ça, donc si jamais euh, vous n'avez pas vu le film, ou que vous avez vu le film, que vous avez envie d'en voir plus, regardez ce documentaire, il est trop bien, il est assez court, mais il est plein d'humour, il est trop bien fait, Enfin j'ai adoré, et c'est incroyable du coup de se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière ce film, qui visuellement est une véritable tuerie. Il y a un casting 3 étoiles, puisqu'on a aussi notamment Mila Kunis, mais pas que, et donc ce film nous raconte l'histoire euh, bah, de James Franco, qui se retrouve à partir dans le Pays d'Oz en montgolfière et il va être un peu euh, soumis à ses anciens démons. Est-ce que il va admettre que c'est un magicien de pacotille ou est-ce que justement il va être la personne que tout le monde attend dans ce monde-là Moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que visuellement je le trouve sublime. J'aime beaucoup les différents personnages. J'adore les décors, mon dieu, les décors et les, les costumes, oh, ils sont magnifiques. Et, et je trouve que c'est très enchanteur. J'avais eu un vrai coup de cœur à l'époque quand je l'avais vu au cinéma. Et même encore aujourd'hui, de l'avoir revu, ça m'a fait trop plaisir. Je crois que c'est pas un film qui est si connu que ça, euh, qui est un peu oublié des fans Disney, mais c'est vraiment un très joli live action, donc je vous le recommande. Au mois de décembre, j'ai regardé beaucoup de contenus qui avaient des rapports un peu avec euh, l'univers de Noël, et parmi eux, j'ai voulu me refaire La Belle et la Bête 2, que Tonton Pixie n'avait jamais vu, moi je l'ai vu dans ma tendre, tendre, tendre enfance, vraiment dans, dans mes premières années et je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, du coup j'ai eu l'occasion de le redécouvrir. Je suis assez mitigée sur ce film, il y a des choses que j'aime beaucoup et je pense que c'est aussi mon côté enfant qui est très attaché. Je pense notamment au personnage d'Angélique et les chansons qui sont plutôt pas mal en vrai, mais euh, visuellement c'est une catastrophe ce film. Elle a une tête un peu bizarre, euh, les voix c'est pas toujours ça, l'intrigue est pas non plus folle. Par contre le personnage de Forte qui est l'espèce d'orque machiavélique me fait toujours autant peur. <rire> donc voilà, je pense que j'ai pas dû être la seule à être traumatisée par ce personnage dans mon enfance, je sais pas ce qui est arrivé dans la tête des créateurs Disney, mais vraiment ce film il est particulier, faudrait que je me refasse La Belle et la Bête 3, j'en ai des souvenirs très très éloignés, très flous et je pense que c'est mieux comme ça. J'ai découvert un autre film euh, qui est un original de Disney+, qui est arrivé je crois en décembre et que j'ai adoré, il s'agit de Marée ou presque, donc c'est un film qui m'a beaucoup fait penser à Il était une fois, où on a bah, une marraine la bonne fée dans un monde conte de fées, qui elle a envie d'aider les gens, qui a envie euh, d'aller dans le monde des humains pour euh, leur prêter main forte, sauf que le problème, et bah, c'est que les humains ne croient plus en la magie, donc elle ne peut pas venir les aider. Et en fait, elle va tomber sur une lettre d'une enfant qui va demander son aide. Sauf que bah, cette enfant, elle a écrit cette lettre il y a très longtemps, donc maintenant c'est une femme accomplie qui a d'autres problématiques et c'est très marrant de l'avoir débarqué dans ce monde-là, euh, d'essayer de nous faire croire à la magie. Elle me fait vraiment penser à Gisèle avec sa grande robe meringue grosse, ses petits principes de conte de fées, mais euh, on sent quand même qu'elle grandit avec le monde des humains. J'ai trouvé que c'était un joli message, un joli film, euh, très sympa, très mignon, euh, sans grande prétention, bien sûr, mais vraiment très très cool. Ça a été une véritable bonne surprise pour moi. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé de Disney Plus original, mais celui-là, j'ai eu un vrai coup de cœur. Euh, je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis, notamment Clouds, que j'ai pas encore vu, donc euh, si vous avez des avis, des recommandations, c'est le moment. Et enfin, je vais terminer par vous parler de courts-métrages. J'en ai deux dont il faut qu'on parle, la Pixie Army. Et le premier, c'est La Petite Marchande d'Allumettes, que je n'avais jamais vu. Donc c'est absolument pas une nouveauté sur Disney Plus, mais il est assez spécial. Et donc du coup, je suis tombée dessus un peu par hasard. Il est très très glauque donc c'est sur l'histoire de la petite marchande d'allumettes, sur pourquoi elle se retrouve un peu à vendre des allumettes et c'est un soir assez terrible d'hiver où elle a très froid et que quelques allumettes pour se réchauffer et c'est un film qui m'a, enfin c'est un court métrage pardon, qui m'a vraiment pris au trip qui m'a beaucoup touché et il est vraiment très très bien fait donc si vous avez quelques minutes devant vous je vous le recommande vivement. Les dernières petites choses dont je voulais parler c'était des courts métrages de la Reine des Neiges, il y en avait un que j'avais jamais vu c'était joyeuse fête de Noël avec Olaf euh, ça fait très longtemps que je veux le voir, j'avais d'ailleurs raté plusieurs fois la diffusion sur M6 et tout, à mon grand désarroi. Et du coup on s'est fait un petit visionnage euh, avec tonton Pixie. Je lui ai montré notamment celui de l'anniversaire d'Anna, mais également du coup bah, joyeuse fête avec Olaf qu'on a regardé ensemble et je l'ai trouvé trop mignon. Donc en fait c'est sur Anna et Elsa qui fêtent leur premier Noël ensemble. Elle pensait fêter Noël avec euh, bah, tout le peuple d'Arendel, sauf qu'en fait bah, les gens, euh, le soir de Noël, ils préfèrent être chez eux avec leurs proches et respecter leur propre traditions. Du coup, Olaf se fait pour mission de ramener les plus belles Tradition chez Anna et Elsa. Sauf qu'on connaît, il est un peu maladroit le petit, donc ça donne des aventures un petit peu euh, particulières. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était un moyen-métrage plutôt, je dirais, qui était euh, vraiment très mignon, qui donne d'ailleurs des petites idées de Noël. Il y a beaucoup d'humour dedans. Euh, et le message est vraiment bien passé, donc je l'aime beaucoup et pourquoi pas le regarder dans les années à venir. Voilà ma pixie army pour cette vidéo spéciale Disney Plus. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des films en particulier ou des recommandations que vous avez à me faire. Euh, je serai très heureuse de les entendre. Je profite également de cette vidéo pour vous annoncer officiellement qu'à partir de maintenant, il y aura, je pense, deux vidéos par mois sur la chaîne. J'hésite encore sur le jour de publication entre le mercredi et le dimanche. J'ai l'impression que vous êtes quand même plus présent le mercredi, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire un retour, c'est des choses qui m'aident énormément, mais je préfère, ouais, faire moins de vidéos, mais vous en faire de meilleure qualité, et je vous prépare des petites choses euh, dans les mois à venir, donc j'espère que ça vous plaira. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Et alors, que vous dire en scène post-générique Tiens, c'est une bonne question auquel je n'avais absolument pas réfléchi. En scène post-générique, je vais vous poser une question à vous les vrais, parce que je sais que vous restez jusqu'à la fin de mes vidéos. Comme vous avez pu le voir, en fin d'année 2020... Euh, J'ai mis toutes mes vidéos en première pour qu'on puisse euh, les commenter ensemble. J'aimerais savoir si vous faites partie des gens qui les regardent, si c'est un concept qui vous plaît ou si vous préférez bah, qu'elle soit directement disponible et que vous puissiez la regarder un peu n'importe quand. Euh, c'est quelque chose qui est important pour moi, euh, ça me permet de mieux me repérer, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Voilà, bisous et à dans 15 jours